Nous voici à cette quatrième vidéo la première partie de notre thème La révélation de la signification omise de la croix de Jésus Christ Dans cette première partie du thème, nous allons confesser notre connaissance sur la croix du Seigneur Jésus Christ Afin que lui nous comble de sa puissance mystérieuse émanant de sa croix Je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous dirons comment vous allez le faire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 Car dans chaque vidéo, vous entendrez des révélations que peut-être vous n'avez jamais entendues. La chaîne temps accompli est la plus petite grain ajoutée dans vos riches semences. Temps accompli est la plus petite goutte d'eau dans votre océan du savoir. Temps accompli c'est votre chaîne berger. Abba père, le seul vrai et le plus puissant Dieu trois fois saint, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance.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 Vous n'aurez plus besoin de vous faire prophétiser ou vous faire protéger par qui que ce soit. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu la révélation des, des secrets cachés dans l'oiseau corbeau et la colombe. Le Seigneur nous rappelle de sa présence et le commencement de toutes choses par la couleur noire et blanc du corbeau et par la nature de la colombe et de son plumage. Le Seigneur nous révèle qu'il veut de cette nouvelle vie après le déluge un monde de paix et de fidélité en lui. Aujourd'hui, plusieurs siècles après le déluge, demandons-nous ce que nous avons fait de cette vie que le maître de l'univers a mis sous notre domination. L'entretenons-nous dans la paix et fidélité en sa parole ou aménons-nous ce monde à la dérive. Dans cette quatrième vidéo, nous allons partager ce que nous confessons de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, voyons ensemble ce que ce mot « croix » signifie et pourquoi on n'a pas parlé d'autre chose que la croix. Définition Le petit Larousse illustré 2021 définit la croix comme étant un instrument des supplices formé d'un poteau et d'une traverse de bois où l'on attachait ou clouait les condamnés à mort. Un insigne en croix symbolise un ordre honorifique. Pour les chrétiens, la roue se dit que la croix est un gibet sur lequel Jésus-Christ fut crucifié selon les évangiles. Il dit aussi qu'un insigne figurant une croix symbolise le christianisme. Historique Nous avons ici beaucoup à dire, mais en quelques lignes, disons que la croix est un symbole très répandu dans le monde entier et possède diverses significations. Au point de vue matériel et spirituel, et elle a commencé avant même le christianisme. Il existe beaucoup de types de croix, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est celle de Jésus-Christ, c'est-à-dire le modèle matériel utilisé pour infliger à Jésus-Christ des douleurs intenses qui l'amènera à la mort. Depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix, la voile séparant le lieu saint au très saint s'est déchirée. C'est pour dire qu'il nous est donné accès à vivre la spiritualité divine dans sa totalité. Voilà pourquoi dans la chaîne temps accompli, nous nous attarderons beaucoup plus sur la signification spirituelle de la croix de Jésus-Christ, telle que révélée par notre Seigneur Dieu de l'univers. Usage Du point de vue matériel, nous savons tous, et vous le savez plus que moi, qu'aujourd'hui nous trouvons les symboles de la croix dans les bâtiments des églises traditionnelles chrétiennes. Les chrétiens portent au cou et au col pastoral. On la trouve aussi dans des outils de dévotion et d'autres ustensiles de l'église. Du point de vue spirituel, donc la puissance de la croix ne peut être révélée en nous que par la connaissance précise et claire de sa signification spirituelle. Car n'oublions pas que la connaissance est l'émanation de tout pouvoir et de tout savoir. Sinon, la puissance de la croix ne restera que simple théorie dans nos vies physiques et spirituelles, et le port, le port de symbole et insigne matériel de la croix ne nous servira à rien. Ainsi, nous vous prions de bien vouloir mettre dans les commentaires ce que vous connaissez et pensez de la croix de Jésus Christ en quelques mots. Toutefois, rappelons que l'église nous apprend que la croix du Christ signifie la souffrance, car quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que la signification de la croix dans les quatre évangiles converge principalement à la souffrance et à la passion de Jésus Christ. Et pourtant... Ce sont encore les Écritures saintes qui nous révèlent que c'est par la croix que les puissances et les dominations du monde de ténèbres ont été dépouillées. Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 15 Il est encore dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. » Saint Luc chapitre 9 verset 23 Dans l'évangile de Saint Luc,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 Partant de l'analyse de quatre évangiles pour la croix et à l'épître au Colossiens, nous retenons deux attributs de la croix, souffrance et victoire. Le Seigneur Jésus-Christ établit un testament avant même qu'il n'ait monté lui-même sur la croix et nous demande de porter notre propre croix pour le suivre. Alors qu'ensuite il promet à tout celui qui le suit l'abondance, pour cette génération et la vie éternelle pour la génération future ici tout semble se compliquer voyez-vous aussi ce que moi je vois on nous parle de la croix qui signifie la souffrance la victoire donc la gloire et l'abondance à la fois le seigneur jésus-christ nous recommande de nous charger de notre propre croix et pas de la sienne voyons que devons nous retenir en plus, de quelle croix nous parlons ici De la sienne ou de la nôtre Finalement, qu'est-ce que la croix Comment devons-nous alors la porter concrètement pour que nous le plaisons Quelques illustrations, s'il vous plaît. Couramment, dans nos familles assemblées et je ne sais quoi encore, si quelqu'un rencontre une situation malheureuse, elle s'exclame, c'est la croix du Christ. D'ailleurs, un chanteur, un chanteur chrétien congolais dit dans une de ses chansons, quels sont ces enfants qui portent au cou un couteau et se promènent avec parce qu'on a tué leur papa avec un couteau A-t-il vraiment tort de se poser cette question Une maman fait avorter sa jeune fille de 19 ans. Malheureusement, la situation tourne au pire. Ses proches lui demandent pourquoi. Elle répond, c'est la croix de Jésus-Christ. Dans une famille, un papa apprend à ses enfants la violence. Mais quand ces enfants ont commencé à faire des dégâts, la vie devient insupportable dans cette famille. Le papa crie, c'est la croix du Christ que j'ai accepté. Pensez-vous vraiment S'il vous plaît, mettez dans les commentaires ce que vous connaissez et ce que vous pensez de la croix du Seigneur Jésus Christ. On se retrouve le dimanche prochain pour la révélation de Abba Père. Merci. Révélation pour le monde entier Homme sage, jetez un coup d'œil tout autour de nous. Laissez-moi vous dire qu'un sage a dit, si une personne se promène dans la forêt, elle laisse des repères le long des sentiers où il passe, pour qu'il ne se perde pas. Je ne suis pas un politicien, excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne dis pas non plus que le gouvernement actuel de mon pays est celui choisi du maître du monde. Car nous avons encore du trajet à faire. Mais je dis, peuple du monde entier, faisons attention. Il se peut que le gouvernement actuel soit un repère en quelque chose. Et croyez-moi, ce repère ne concerne non seulement la RDC, mais le monde entier. Mais que vient faire le gouvernement de la RDC dans ce repère alors sachez que la RDC est la deuxième plus haute montagne dans la spiritualité divine en Afrique. Que celui qui a de la sagesse lise le signe des temps. Passons maintenant à la prière inspirée de la semaine. Abba Père, toi qui nous as fait de peu inférieurs à toi, tu nous as couronné de gloire et de magnificence. Tu nous as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains grande et petite, physique et spirituelle, car tu as mis même tes anges à notre service pour nous servir. Ouvre-nous les yeux de notre être intérieur pour que nous nous revêtions de ta divinité selon ta volonté. Amen. Dans notre prochaine vidéo, nous entrerons dans le vif de notre sujet, la révélation de la signification omise de la croix du Christ. Encore une fois, mettez-moi dans les commentaires ce que vous connaissez et croyez de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche prochain, nous allons partager sur la révélation du Seigneur de ce qu'est vraiment sa croix. Pour que tout un chacun de nous monte en puissance divine. Attention, n'oublions pas que nous sommes dans la dernière ère. Partagez. Partagez nos vidéos, c'est pas un hasard que vous soyez là, sachez que vous êtes les destinataire de ce message et un peuple choisi pour transformer ce monde. Que Abba Père vous bénisse en tous égards. Amen.